Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vais vous raconter une histoire. Écoutez bien, Martine au pays du comte, d'après Jules Delay et Marcel Marie. Et si nous allions le promener des patapouf? Elle fait des nuit, il pleut, répond Martine qui assommeille. Tu veux sortir par ce ton qui te parle de sortir Je te propose juste une balade à l'intérieur de ton livre de compte. Alors voici Petapouf et Martine. Et si nous allions nous promener Mais il fait déjà nuit et il pleut. Tu veux sortir Tu veux sortir par ce ton Qui te parle de sortir Je te propose juste une balade à l'intérieur de ton livre de compte. Et ici si tu vois un petit loréon. Tout vêtu d'or et de jet. Sa maman l'avait prénommé Lorinou. Ses chants faisaient rire et danser la forêt entière. Mais pour son malheur non loin vivait une sorcière, et la méchante femme détestait l'Oisillon, l'Oisillon, un jour exaspéré, la sorcière par son chant, elle lança sur lui une poudre magique en disant « Oiseau, ce sera de gazouiller en garçonner Sera changé. L Oiseau redeviendra quand les sept plumes de feu, il les réunira. Où suis-je Je connais ce pays. Il ressemble à mon livre de contes. Voici Martine. Je dois rêver. Et puis, il y a une odeur de papier et d'encre. Cela fait une drôle d'impression d'être dans un livre. Voici Martine. Oh, là, à droite. J'entends quelqu'un pleurer. Mais ce petit garçon... Je le reconnais. Vite, je saute sur l'autre page. Un, deux, trois, et hop. Hum, petit garçon. Hum, petit garçon. Ben, petit garçon, petit oiseau. Ne pleure plus. Qui es-tu Je suis Marty. Et j'ai déjà lu ce livre. Qui raconte ton histoire. Euh, tu t'appelles l'orinou et tu recherches les plumes de feu qui mettront fin au sortilège. Veux-tu que nous les cherchions ensemble les, les enfants s'avancent vers une forêt très sombre, très très sombre. Voici le Petit Garçon qui était avant un oiseau. Et voici Martine dans son livre de compte. Attention, voici la première épreuve. Nous devons traverser le ravin. Le ravin, voici le ravin. Regardons ici, c'est profond. Ah. Le devant traverse le ravin et on équilibre sur cet arbre. La première plume est là, sur la branche. Sur la branche. Voilà. Euh, qui est-il en bas, Demartine C'est profond. Personne ne le sait. Le dessinateur, celui qui a dessiné ce beau paysage, le dessinateur n'a rien dessiné. C'est encore plus inquiétant. Encore trois pas, deux pas. Ouf Nous sommes passés. Oh. Chut, chut. Chut. Chut. Sur cette page, il ne faut pas faire de bruit. Voici le repère du chat. Voici le repère du chat qui porte un chapeau. Il est énorme, il est énorme. Et adore manger les petits enfants. Regarde, regarde, la deuxième plume est là. Il fait il faut, pardon, il faut l'attraper sans faire teinter les gros. Ne tombe pas, brrr, télorion. Le les chats, ça me hérisse toujours les plumes. Voici un chaton. Comme dans les rêves. Non, les cauchemars du jardiniers ici, vit l'a fait Carabosse. Évitez-la. Elle. En sorcelle, les voyageurs, nous venons chercher la troisième plume. C'est impossible. Dit la princesse. C'est impossible, dit la princesse Aurore. Elle orne la coiffure de Carabosse. De Carabosse. À moins que je ne parvienne à l'amener près de la fenêtre ouverte. Nous voilà sur la page de l'ocre, à la clé d'or, il a l'air d'un dangereux affamé. Des Démartine. Grabouffe dangereux Oh non, je vais te confier un secret il fait semblant d'être méchant, mais en fait, c'est mon copain. Ohé, Grabouf, réveille-toi et ouvre-nous la porte. Voici enfin, Grabouf. Plus haut, je la vois au sommet de l'arbre. Ça y est, je tiens la quatrième plume, s'écrit Lorino. Merci, les elfes. Voici enfin, les elfes, de nous avoir aidés, des martins. Venez chez moi quand vous voulez, je vous préparerai un énorme gâteau. Nous ne buvons que le nectar des fleurs. Ce sont les elfes qui parlent ici. Nous ne buvons que le nectar des fleurs. Nous viendrons peut-être un soir d'été dans ton jardin. Oh, nous voici sur le territoire du dragon. Elle crache sans cesse des gerbes de feu. Olivier, oh, dit Martine, la cinquième plume est sous une pierre calcinée. Sous une pierre, voici. Calcinée. La voici. Prends-la, Martine, et sauvons-nous. Oh, plonge avec moi, Martine. La sixième plume est dans le grand coquillage. Au loin, là-bas, c'est l'île au Trésor. Voici le Trésor. Les pirates y ont caché leur butin. Voici les butins. Tout ça, c'est le butin. Non, la septième plume n'est pas à sa place. Tout t'es perdu, se désole Lorino. Jamais je ne reviendrai, oiseau. Jamais. Ne perds pas courage, dit Martine. Je pense que la sorcière a triché. Cette plume est chez elle et nous allons la lui reprendre. Voici mon plan. Madame la sorcière, des Martins, sortait vite. L'orion a trouvé les sept plumes. C'est impossible, la septième plume, c'est moi. Qu'il a, qu'il est. Elle est ici dans ma main. Alors, rapide comme l'éclair, l'elfe saisit la plume. Saisit, là. Plume. Et Garabouf avale d'un coup la sorcière. Mmh. Cette sorcière a mauvais goût. Des loups. Bravo, Garabouf. Bravo, petit elfe, Des martins Nous avons les 16 plumes. Lorino va redevenir oiseau. Il faut que je vous embrasse. Quand Martine dépose sur sa joue un gentil baiser, Carabou rougit comme une demoiselle. Enfin, enfin, enfin, enfin, enfin je redeviens oiseau. Quelle chance, des nous je vais à nouveau pouvoir voler et chanter haut dans le ciel. Merci, merci à vous tous pour... Il ne peut finir sa phrase car le ma, les fils, prend fin. Envole-toi, très haut, très haut, Crémasie. Nous avons réussi. Eh, nous avons réussi, nous avons réussi, et Martine, patapouf, saute sur le lit. Oh, patapouf, j'étais dans un livre avec l'orino, l'oiseau. C'est formidable, les livres. On fait des voyages merveilleux. On découvre des amis. La prochaine fois, tu m'emmènes tes Patapouf. Où demande Martine. Dans mes rêves. Non, à l'école, je vais apprendre à lire. C'était Martine au Pays des contes, d'après Gilbert Delahaye et Marcel Marlier. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a beaucoup, beaucoup plu. La prochaine fois, je vais vous raconter une autre, une autre, une autre histoire. Très belle aussi. Au revoir, mes enfants. Au revoir, mes chers élèves. Au revoir.